Eh bien bonsoir, avec une minute, deux minutes de retard, nous sommes donc le jeudi 13 avril 2017 et ça va être l'émission Radar, radio anarchiste diffusée à République, la numéro 12, et oui, 12 heures à vous parler de choses que vous ne trouverez pas dans les médias de masse et on va attaquer cette émission par la situation numéro 6, euh, de Pierre Merechkowski. Et donc, euh, Pierre, euh, c'est à toi. Situation 5. Non. Ah c'est 5 ah, La 5 était la 6 et la 6 sera la 5. Nuit, chaise longue jardin. Attends, je vais peut-être mettre à côté là, parce qu'il y a des bruits. Une chaise longue dans le jardin aux herbes folles. Elle est assise dans la chaise longue. Il est assis sur une chaise en face d'elle. Une casserole remplie de nouilles est posée sur une table. Elle. Je ne sors jamais de chez moi. Je suis très bien chez moi. Pourquoi est-ce que je sortirais de chez moi Hier soir, je suis quand même sorti. Il faisait beau. La place de la Marie était remplie. En principe, je n'aime pas beaucoup qu'il y ait du monde. J'ai passé mon enfance à la campagne avec les chevaux de ma mère. Et ma mère n'aimait pas le monde. Elle était excentrique. Mais elle n'aimait pas le monde. Et sur la place de la mairie, il y avait une femme qui jouait du violon. Je ne suis pas une spécialiste. Je n'aime pas la musique. Comme maman, je préfère la peinture. Tu n'aimes pas la peinture, Bastien. Tu n'es pas comme mon frère. Je ne suis pas une femme négative. Je suis parfaitement capable de m'enthousiasmer. C'était extraordinaire, cette femme qui jouait du violon. Et tout le monde était subjugué. Moi, c'est sûr, je ne serais pas capable de jouer du violon au public. Je préfère mille fois mieux la compagnie de mes chats. Mes chats sont beaux. Au moins, eux, ils ne mentent pas. Et puis pour les chats, j'habite chez eux. Et tu vois, comme ça, au moins, c'est clair. J'habite dans la maison de poupée des chats. Je n'ai jamais dit que Bastien n'avait pas des qualités. Bastien a des qualités. Mais en fait, tu ne m'aimes pas. Pourquoi est-ce que tu ne m'aimes pas Tu viens dans la maison des chats pour boire des bières ou pour passer la nuit quand il fait trop froid dehors. Avant, j'avais plus d'énergie. Je n'étais jamais seul. Ils venaient tous passer la nuit chez moi. Tu dis que tu vas dormir dehors. Et alors je m'en fiche. Est-ce que toi tu te préoccupes de savoir si je dors seul Je bois seul et je dors seul. Je me suis fiancé devant Dieu. Il n'y a que Dieu et moi qui sait que je me suis fiancé le jour de mes 18 ans. Pour vous, je suis une déclassée. Je suis une femme qu'on ne baisse pas et qu'on utilise lorsqu'il fait froid dehors et qu'on a envie de se taper une bière bien au chaud. Et toi, bien sûr, Bastien, tu es au-dessus d'une déclassée puisque tu crois à la règle naturelle. Tu penses ainsi que je suis une femme prétentieuse et tu n'es même pas capable de faire échauffer un plat de pâte. Mon frère veut le fric de ma mère et moi je suis une déclassée. Ils veulent tous se marier avec moi. Même l'handicapé cérébral qui ne me réherdait pas quand j'avais 20 ans et que maintenant que je vais le voir une fois par semaine, il se met à me dire qu'il veut me faire un enfant depuis son lit d'hôpital. La vie n'a aucun sens. Je ne vois que des paumés. Lui, au moins, il voulait me loger dans son appartement de 200 mètres carrés sur l'île. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'île et ses 200 mètres carrés Je vais me jeter par la fenêtre. Oui, c'est une idée. La déclassée va se jeter par la fenêtre. Si je n'avais pas mes chats, j'aurais... Je suis payé pour m'occuper d'une ancienne réalisatrice de l'ORTF qui, à force d'être tournée des documentaires larmoyants sur, sur sa femme, est devenue à son tour une zombie entourée par des fantômes qui veulent la baiser dans son lit en pleine nuit. Votre vie est absurde. Rien n'a de sens. Tu n'as pas connu tes parents et c'est parce que tu es orphelin que ta vie manque de sens. C'est pour cela que tu viens chez moi boire des bières. Lorsqu'on perd ses parents, c'est terrible. La vie cesse d'avoir son sens. Personne ne peut surmonter sa douleur d'avoir perdu ses parents. Lui, Bastien, nous avons mal agi, toi et moi. Toi et moi, nous nous sommes demandés pourquoi les communistes ont cessé d'être communistes lorsque le mur de Berlin est tombé. Si les communistes ont cessé de croire, c'est qu'en fait ils ne croyaient pas, puisque leur foi dépendait de la réalité des faits matérialisés. Or, si on a la foi, on ne peut pas renier sa foi, car la foi est justement indépendante de la réalité. La foi est indépendante de la ré réalité d'un mur de Berlin et d'une déclaration d'impôt. Elle, le mal est fait, le mal est fait. Je ne sais pas qui est mon père, ma mère ne m'a pas dit qui était mon père. Lui, toi et moi, Bastien, nous avons affirmé notre amour pour l'humanité et nous avons négligé de remplir l'assiette de Roy Géraldine avec les pâtes qu'elle avait elle-même assaisonnées. Je ne veux pas être responsable de rupture. Je détache mon vélo du poteau sous l'œil de Mélenchon. Enfin, ça c'est pour actualiser le texte. Eh bien, je, je te remercie, Pierre. Euh... Tu, tu viens de parler de Mélenchon, moi je crois qu'on va parler de choses intéressantes ce soir, donc on va éviter de, de parler d'Ignol. De, Et moi je voulais revenir sur ce qu'on avait évoqué la semaine passée par rapport à l'esclavage moderne. Donc la, la, la communauté Emmaüs, l'escarpeau. Malheureusement ce soir, nous ne pourrons pas contacter David Cruz. En fait c'est l'escarpeau de la page, je crois. Oui, les scarpeaux ouais, oui, si la de, euh, de lapin, oui, si on veut. Voilà, donc euh, déjà, déjà l'escar c'est mieux que l'ascar, oui. mais par contre, je vais, je vais donner quand même le lien vers la pétition que les gens peuvent trouver en ligne. Donc c'est www.change.org/slash-p/slash euh, slash, donc p certainement pour pétition. Et alors par contre, le nom de la pétition, c'est ça qu'il faudra. Peut-être que je vois avec. Euh, avec notre ami David a changé, parce qu'il est très long. À chaque fois, il faut mettre un petit tiret milieu entre. Donc c'est village, Emmaüs, l'escar, l-e-s-c-a-r, p-a-u, P -A -U, pour le départ du responsable Emmaüs, l'escarpeau. Et entre chaque mot, il faut mettre un petit tiret. Donc quand vous regarderez l'émission euh, rediffusé, vous pourrez la noter donc vous pourrez reprendre ça et moi de mon côté j'en ai discuté avec à la fois euh, Pierre là, qui vient de, de lire son texte et j'en ai discuté aussi aujourd'hui au téléphone avec euh, notre ami Eric Petétain qu'on appellera d'ailleurs tout à l'heure parce qu'il veut nous faire un petit bonjour et puis nous dire que que son rendez-vous euh, euh, interrogatoire avec la police a été reporté par, ah, oui. par rapport à ces ses à Billets absents absent de transport toujours gratuit. Alors, vous, -ce non, c'est ce eux qui l'ont reporté, on ne sait pas. Ah, bah, Peut-être parce qu'on l'a évoqué euh, radio-radar. C'est bien intéressant. Oui, c'est oui, oui. Et, et donc, on, on avait eu la chance de, de, de, de qu'ils nous apprennent euh, ça relaxe euh, grâce à l'avocat euh, Pierre Urmis, donc à, un avocat. Euh, qui n'avait pas été commis d'office, qu'il avait rencontré carrément dans le palais de justice. Il n'avait pas d'avocat pour le représenter. Et dès que cet homme a discuté avec Eric, et, et donc c'est un homme assez suffisamment cultivé pour savoir qui était Eric Pézétain, il a dit « il n'y a pas de problème ». « Moi, je ne veux pas d'argent, je veux vous défendre. » Non seulement il l'a défendu, mais en plus, il a obtenu la relaxe. Et donc, moi, je vais contacter ces, cet avocat parce que j'ai beaucoup réfléchi. Ai, je vous, vous l'ai dit, j'en ai parlé avec Pierre, j'en ai parlé avec Eric Pététain, j'en parle avec mes amis autour de moi. Et il m'est venu l'idée Parce que je sais qu'au niveau fiscal quand on trouve que vous avez fraudé, on peut remonter jusqu'à trois années en arrière et que, et que donc ces, ces années que vous avez fraudé, il est tout à fait naturel que vous, vous mettiez à payer à la communauté ce que vous lui avez volé, hein on pourrait d'ailleurs demander ça à nos amis d'assaut et tout ça, je suis sûr qu'ils ont des petites ardoises assez intéressantes pour les Français, donc je me suis dit quand même 130 personnes, à, au, à, auquel on interdit de toucher le RSA. Non, on ne dit plus les Français. On dit la population qui ah, parle la langue française. Ah donc donc alors. C'est la nouvelle. Année. Je, je, je, je m'excuse effectivement. Effectivement, je n'étais pas au courant de la dernière réforme en novlangue. Effectivement, je ne vais plus parler des Français, mais je vais parler de la population qui parle en langue française. Voilà. Et notamment quand Poutine s'exprime en langue française. Ah, Et ben, français. eh ben voilà, malheureusement, Poutine alors, est français une fois peut-être qu'ils ah, peut-être peut qu'ils sont français une fois seulement donc, donc euh, pour continuer donc, 130 personnes 3 ans, donc ça fait 3 x 12 x 130 comme, comme aujourd'hui je crois que le, le RSA hors, euh, hors allocation logement euh, hors euh, point pour un enfant ou deux, euh, de base il est à 537, donc moi je le fais à 500 tu vois, donc je, je suis gentil donc 3 ans x 12 mois fois 130 personnes, fois 500 euros. Et donc, résultat, 2 340 000 euros. 2 340 000 euros. Donc on comprend déjà un petit peu mieux pourquoi les politiques locaux, notamment peut-être au niveau du département, sont assez conciliants avec l'esclavagiste qui gère la communauté Emmaüs l'Escarpeau, parce qu'ils ont économisé 2 millions... 340 000 euros en trois ans et alors là je me dis, il y, a, il y a certainement la possibilité juridique de permettre à ces 300 personnes qui sont arnaquées de récupérer cet argent pour devenir propriétaires de leur logement, propriétaires du terrain, propriétaires de leurs outils de travail et pour utiliser un statut qui existe dans le droit français le statut de SCOP Société Coopérative Ouvrière de Production pour euh, légalement déclarer leur travail, leur revenu, et se le répartir après un vote en assemblée où chaque homme compte pour une voix, et dire voilà, on réinvestit tout en salaire, ou on va réinvestir une partie en investissement dans l'outil de travail, oui. et ils échapperont ainsi à l'impôt sur les sociétés, vu qu'ils seront une société coopérative. Oui, mais reconnaît qu'ils vont quand même travailler, ils vont quand même travailler. Imagine qu'ils produisent en plus de tanks. S'ils se mettent à produire des tanks, comment on Parce que même des tanks autogérés, s'ils se mettent à produire des tanks, c'est un problème. Alors, ah, ils vont travailler, et ils vont peut-être produire des tanks. Alors, non, ils ne produiront pas. Bah, pourquoi non, bah pourquoi alors, pour... bah, dis... non, Un il... tank pour Poutine ou pour Mélenchon, c'est moins cher. Un tank pour Mélenchon, on fait à 20 euros, puis c'est bon, quoi, tu Alors. Vois. Je vais t'expliquer Sur le commerce des armes ouais. les, les armes d'occasion ah. euh, Passent par les états C'est-à-dire ah bon qu'ils euh, mmh. vendent ça En conteneur plombé ouais. J'ai je pas le droit de fabriquer un tank Avec des potes Non tu n'as pas le droit pas... ben Par exemple Alors je vais t'expliquer C'est interdit C'est interdit Alors classé comme arme Notamment tu as les turbines Un moteur, un réacteur Tu n'as pas le droit de le fabriquer C'est considéré comme une arme Effectivement Parce que tu ne peux pas avoir D'avion de chasse Ou d'hélicoptère Sans turbine Et donc c'est comme une arme. J'ai pas le droit. Tu n'as pas le droit. Dénoncé, là. Tu, euh, seras dénoncé. Euh, tu seras dénoncé. Moi, je te dénoncerai parce que j'aime pas les gens qui fabriquent des armes. Ouais, ouais, j'ai compris. <rire> ouais. Ah, ouais. ah c'est dingue, ce histoire. Euh, passer, passer des armes aux larmes sur ce, ce truc. Euh, euh, par rapport à ces gens, pour qu'ils ne meurent pas ouais. socialement. Oui. Avec l'histoire, si vous vous souvenez, de Rémi Fraisse, oui. la déclaration le lendemain sur la mort on aurait cru que le président du conseil général était un néo-féodal. C'est-à-dire souvent des conseils généraux sont des féodaux. Il n'y a pas que l'argent là-dessus. Il y a des gens qui ont envie de vivre, qui ont envie de faire des choses. C'est-à-dire, euh, sur ce fond, si cet avocat, euh, qui est un homme bon, fond, dit on va, on va redonner de l'espoir aux gens. 130. On n'est pas des merdes. Mais la question de Perrault a raison. Parce que y compris dans le Figama, Figaro magazine, on commence à parler d'autogestion. et C'est quoi ce truc hein Ça veut dire c'est ce pas la révolution espagnole. Dire Si on autogère pour fabriquer des matraques pour les erreurs, on, on aurait un peu l'air con. C'est qu'est-ce qu'on fait dans cette société Je ne voudrais pas redire ma science, mais Marx, il aurait dû, les capitalistes auraient dû l'embaucher. Mais pourquoi bien sûr, bien sûr, ils l'ont embauché d'ailleurs. Pourquoi il est intéressant, Marc, parce qu'il dit quand même, c'est n'est pas ce qu'on produit qui est important, c'est la forme de travail qui est produite, qui fantasme les gens pour pas qu'ils s'ennuient, et patati, et patata. Ce qui veut dire que dans notre société actuelle, même quand vous êtes plus vous, vous continuez à travailler. C'est-à-dire, les loisirs, etc., ça devient visible. Alors, ces 130 gens, s'ils arrivent à avoir un destin commun, qui hein, peut durer 5-10 ans, eh bien, euh, c'est une nouvelle société qui se projette. Il ne faut pas qu'ils travaillent peut-être. Euh, peut oui, que... après, ouais, ouais, ouais. mais faut il faut qu'ils mangent. Oui, mais peut-être que l'argent, il faudrait qu'il l'investisse, je ne sais pas, je ne sais, sais pas trop. Il faut trouver un système où on n'a plus oui. besoin de travailler, ou alors très peu, peut-être. que. Ou alors ils embauchent d'autres gens, peut-être. Je ne sais pas si c'est gentil. C'est bien oui, je moi, moi si je pense que si l'élément essentiel, ouais, ouais. ce n'est pas tant travail ou pas travail. Ouais. Qu'est-ce qu'on ferait euh, si nan, y a nan, de... qu moi, qu on avait je, Moi, je crois, je crois que l'élément essentiel n'est pas travail ou pas travail. Ouais, l'élément ouais. essentiel, c'est quelle que soit ton activité, ouais. c'est que tu décides de ton activité. Ouais. Tu décides de ce que tu produis, de comment tu le produis. Et donc, le vrai problème, ce n'est pas travail ou pas travail. C'est. Qu'est-ce qu'on va produire Pourquoi on le produit ouais. C'est beaucoup plus important. Parce que moi, j ai, j ai, mon père était ouais, ingénieur. Mais c'est un qui va bien produire, il y a peut-être Regarde nos sociétés aujourd'hui. Ouais. Si, si tu vas dans, une, dans, dans la grande distribution, et que tu vas au rayon, tu vas trouver des savons liquides, et tu vas voir, il y a, euh, il y a des marques différentes qui parfois appartiennent à des sociétés merdes qui sont les mêmes, donc c'est l'idée l'idée, c'est d'embrouiller le consommateur avec des variations de prix qui peuvent aller du simple au double, si c'est pas du simple au triple, pour parfois, quand tu regardes les compositions, c'est les mêmes merdes à l'intérieur avec du parabène et les, des saletés, hein, dans des emballages plastiques qui devraient être rigoureusement interdits, et tu vois, en vois des centaines, et on te dit c'est la liberté. Non, non, parce que les gens qui produisent ces merdes, ils n'ont pas décidé de produire des merdes avec marqué « Oshouaya dessus hein, » euh, sous plastique. On, ils ne décident de rien. Et les gens vont bosser. Euh, ils produisent des munitions ils produisent des munitions, ils produisent du shampoing ils produisent mais oui, mais, du shampoing, ils se posent mais, plus la mais, question mais qu -ce qu il de il la faudrait, finalité qu'est-ce qu'ils pourraient produire alors, au ce qu'ils font, ils récupèrent et il n'y a plus l'idée de produire, déjà ils recyclent ce qui est très intéressant dans ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils ils cultivent leur terre, moi je dis ils mangent de la viande c'est peut-être un point qu'il faudrait revoir mais par contre cultiver ses légumes c'est-à-dire déjà euh, manger des choses que l'on le, que le, que fait pousser soi-même, c'est important. Oui, on parlait avant que le micro soit vert de, de, de l'humeur électorale présidentielle pour, pour voter pour un monarque, on parlait de Mélenchon comme ça. Ce que je veux dire, moi c'est pas ce qu'ils vont faire après, il y a eu des périodes, au moins en France et ailleurs, où on prenait les individus comme des sous-merdes. Et quand on les désignait comme des sous-merdes, on avait le droit de les tuer. Oui, il n'y que oui, ça oui. qui m'intéresse. C'est-à-dire, quelle comparaison il y aurait de valeur entre un, un, un homme et une femme qui, au bout de la vie, usaient comme une bille, une, une bille de flipper euh, Va au hasard et puis pas de bol, une chance au tirage, une chance au grattage et puis il y a des nabats qui sont en 4-4. Ouais, ben il y a quelque chose oui. de pourri au royaume oui, du oui, Danemark. Alors, oui. alors après, qu'est-ce qu'on fait des qu Alors si est que tu fais quoi Non, on n'en est, on ça, en pas, est pas là. L'idée, ouais. c'est que à ah, partir, ah, en, là, à partir, là, à partir là, où là, on transforme les gens en objet, en SDF, en SDF, on dit pas samedi, dimanche et fête. On ne dit pas à la rue, on dit SDF, pour dire que la personne qui est à la rue n'est plus un humain. Exactement. Tout est possible. Rappelez-vous d'Orange Mécanique. Il est hors société. Oui, mais on en revient là, mais qu'est-ce qu'on fait des gens Est-ce qu'on va dire que si quelqu'un a un million d'eux, qu'est-ce qu'ils vont faire de l'argent Toi, tu suggères qu'ils créent une scope et qu'ils travaillent. Ah, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Non, je ne je, je suggère pas qu'ils qu qu bon. travaillent. Je dis, actuellement, ils travaillent. Mm. Oui. Ils euh, sont moi, et ils sont exploités ouais, mais ils comme, comme, des, comme des esclaves. Ils oui. travaillent gratos. Ils ils travaillent travaillent, voilà. Donc moi, la... moi, je veux changer leurs conditions. Après, ah. après, ce qu'ils vont faire de leurs conditions ne me regarde pas. Ça va les regarder. Mais aujourd'hui, je ne peux pas moi, Roger mot accepter que des gens ah, soient oui, en ça ça esclavage. D'accord. D'accord. Voilà. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fera quand oui. les gens seront plus en esclavage ah, C'est eux qui doivent le décider. C'est ah, eux, eux qui Non, non. Ce que veut pas C'est C'est une question de temps. On ne peut pas parler d'extrême liberté. La liberté. Liberté n'a pas besoin de qualificatif. Oui. À partir de Hong Kong au livre Moi, je vais dire le fond de ma pensée j'aime la ville. Alors j'aime la ville. Je vais pas m'emmerder. Je suis pas quelqu'un de consumériste. Je vois un champagne, je le prends. y ait de la merde ou pas J'en ai rien à foutre. Parfois, je vais au Mado, j'achète des raviolis. Alors, moi, je veux la dans tous les autres. Mais ce que je veux dire, <rire> globalement, je ne passerai pas ma vie à regarder. De fourry, en 68, je... on pouvait être et mais ça si suisse est arrêtée, il n'y a plus d'euphorie, donc je me lave les dents. je suis très sérieux, là. <rire> c est, c est, c est, ouais. ce que je veux dire, avoir un corps sain dans un esprit sain ne m'intéresse pas. Ah oui, Attends, laisse-moi finir, Piron. Ce, bien, ce bien. que je veux te dire, ce que je veux dire, les premiers écologistes ont été les nazis, hein. Et Les premiers décrets, décrets euh, pris par Guerin étaient cauchemardesques, quoi. Je vous rappelle qu'Adolf Hitler ne mangeait pas de viande, quoi. Euh, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée idée, des idées de l'application. Ça, ça, ça veut dire comment, pour, pour l'instant. Je ne suis pas complètement d'accord. Non, oui, mais comment. Qu'est-ce qu'on fait des sous comment, On s'en fout des sous. Il y avait les sous-merdes, maintenant il y a les sous. -mères. Non, non. Fera des sous Réellement, dans mon travail, j'ai vu 10 copains décapités. 10 décapité à la Tu parles à un copain, pop, il a plus de tête. Au nom de quoi Dans le droit, il n'y a pas dans le code du travail défendu par Mélenchon où les gens tuent au boulot. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est euh, pas lui, marqué, est... vous allez mourir au boulot, etc. Euh, donc, ben les, dans les faits, il y a beaucoup de gens qui meurent euh, directement ou indirectement oui, du travail. Ça Et veut donc, dire, c'est pas un délit. Non. Ne pas payer des gens supplémentaires est un délire, non mais décapiter quelqu'un n'est pas un choses. Non mais tout, délire, non, mais tout ça sont des raisons. Tout oui. ça oui mais ce que je veux dire, le code du travail n'empêche pas les gens de mourir. Ah non, oui. Le code du travail n'empêche pas l'amiante. Le code du travail est patati et patata. Qu'est-ce qu'on fait de nos vies Exactement. Mais c'est ça, la vraie question, elle est là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on produit, c'est qu'est-ce qu'on fait de sa vie aussi alors, que... alors, parfois, euh, les Italiens, ils ont eu un patronat pas trop con, ça peut paraître stupide. Oui. La Fiat co co commençait à couler dans les années 60. Ils n'ont pas produit d'armes, ils ont produit du matériel ferroviaire. Oh, donc, ce, donc, ce sont des choix politiques. Oui, mais c'est pareil. Le non, non, pas, je vais venir, non. Alors, je vais, je vais t'expliquer. Non, alors, quand alors, cheminot, alors il n'y a, il y a France, trains, Non, il n'y a qu'en France que, que le, le train est relié à l'armement ah, pour oui. une seule raison très simple. Et ça, je vais l'expliquer. Ah. En France, dans les années 70, on a décidé d'électrifier tout le réseau. Pourquoi Parce que oui. les députés voulaient que la France se dote d'armes thermonucléaires. Et pour ça, il faut avoir beaucoup de plutonium. Et donc, pour avoir du plutonium, il fallait beaucoup de centrales nucléaires. Parce que tu, le plutonium n'existait pas sur Terre avant 1945, parce que le plutonium naît des réactions à l'intérieur des combustibles nucléaires et tu ne peux pas, il n'y a pas de mine de plutonium sur Terre. Tu ne vas pas prendre ta pioche. Le plutonium ne naît que parce qu'il euh, y a une réaction, ce qu'on appelle de divergence, une réaction nucléaire euh, qui, qui n'est pas explosive comme dans le cas d'une bombe, mais effectivement les neutrons, elle est contaminante en deux mots, c'est pas un métal natif alors c'est ce qu'on appelle les radionucléides artificiels, et donc c'est ça aussi que l'AIEA cache aux gens on, on te dit, dans l'eau de mer il y a plein d'uranium oui, mais l'uranium est un radionuclide naturel. C'est-à-dire que qu non, mais je vais t'expliquer. Ouais. Il, il, il, il est très grand je parce que non. Le, on, le, le rapport c'est pas Emmaüs, c'est le rapport avec le train ah, et après oui. avec Emmaüs. Ouais. Pourquoi le rapport avec le train ouais. Eh bien, c'est que l'électrification de la SNCF obligatoire. Ouais. Eh bien, elle a été doublée d'une loi qui a été votée parallèlement. Et c'est là où ils sont rusés, les enfoirés. C'est-à-dire qu'on a interdit à la SNCF de produire son courant électrique. Et c'est très très intéressant parce que antérieurement quand il y avait des machines à vapeur oui. le, le, le cheminot achetait son charbon mais le cheminot mettait le charbon dans la machine produisait l'énergie qui déplaçait euh, le train oui. non, non, ce, que, ce que je veux te dire c'est qu'il y avait une influence sur l'environnement mais, euh, mais il était... Non, mais, euh, mais l'environnement le c'est les, les, les poumons du et, coup, et les, les, pounos, les ouais. poumons mais, mais je vais t'expliquer aujourd'hui aujourd il y a des cheminots qui prennent des trains nucléaires qui passent à travers la population, des trains de déchets, et, et, et ils se tapent des doses. Et oui, ils oui, se oui. tapent des doses. Et ces trains sont arrêtés parfois dans des gares de banlieue, et tu n'as pas le droit d'aller avec oui, un mais C'est-à-dire que, je vais t'expliquer, si aujourd'hui, si oui, aujourd le, le, si aujourd on est dans le, un monde du TGV, si aujourd'hui, on veut interdire les trains de nuit, c'est que, tout simplement, il faut consommer l'électricité qui est un sous-produit du nucléaire. Le nucléaire n'a pas été fait pour fabriquer de l'électricité. Il faut que les gens comprennent que le nucléaire n'a bon, qu'une seule alors, finalité, fabriquer du plutonium. juste Ce que je comprends, c'est que... Oui. Ce que comprends, est qu ah. Donc, Donc, le, le train, train militaire. Est Donc, je pense que les gens des Meusse, avec leur ami, oui, ils devront payer... Un chauffeur de TGV pour qu'il descende de la machine. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu prends le train, tu vas voir un coéquipier, le train s'arrête à Pôle pour à Pôle Lapin, je ne sais pas quoi. Et donc, avec les, il lui donne 1000 euros, et puis il dit qu'il est malade, il n'y a plus de train. Moi, voilà. je pense... Non, mais je comprends. Là, la boucle est faite. C'est hyper lumineux. Surtout si on demande à l'avocat de ma mère s'en occuper. Moi, moi ce n'est pas l'avocat de ma mère. Là, ça va rouler. Là. Ça, va rouler. Ça, pas... ça va rouler. Ou alors le mec dalle, ça va rouler. Ce n'est pas l'avocat de ma mère. C'est l'avocat qu'Éric Pététain a, a trouvé pour son dernier procès et qui s'est ouais. proposé gracieusement. Et je crois effectivement les gens de la communauté l'escarpo mm. ils montent une scope, mais moi j'ai dit scope parce que c'est un statut qui existe déjà dans le, droit, dans le droit français, le droit des sociétés mais réellement ils peuvent très bien se déclarer communes libres de l'escarpeau tout en étant en statut de scope et il, ce sera quelque chose d'original parce que non seulement l'outil de travail leur appartiendra non seulement ils ouais, seront mais à la fois mais ils décideront surtout de ce qu'ils qu fabriquent ce que je veux dire mais pour décider oui, c'est pas facile mais ce que je veux dire pour parler, en fait, pas de de mais ce que je veux dire, pour parler d'une vraie politique qui donne de l'espoir, on debout. ne peut pas rester dans une logique. C est c est, ça veut dire, comme j'avais dit, je suis comme la Martine, je regarde et je me souviens. On pourrait poser ces gens qui n'ont pas eu de chance et l'autogestion du Sénat. Parce que le Sénat, ça s'autogérer. Il s'autogère à un million, million de francs hors taxes par an. C'est-à-dire que. Euh, l'idée... C'est pour ça que les gens se désintéressent de la politique. Personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Ce que je veux dire... Oui, il y en a beaucoup qui sont dupes. Non. non, non, non, non, apparemment. Apparemment. Chez les hommes politiques, non, ils sont pas dupes. Non, non, non, non, non, non, non, non. Tous les médias pensent, je veux dire, je vais vous interviewer. Je... Qu'est-ce que vous faites Il y a un mot qui est terrible. Sonder. Qu'est-ce que ça veut dire, sonder On, on perforce comme ça, dans le tréfonds de la vie des gens, dans leur inconscient pour savoir, il y a autre chose à foutre. Vous remarquez qu'hors élection ou pas hors élection, globalement le pays fonctionne, l électricité, etc. Ah oui. Ça fonctionne. Oui, il le gouvernement. Non, y a non, non, ce que je veux dire, ce que, non, ce que je veux dire, même les dirigeants savent que l'idée de l'État, l'idée des banques va bientôt finir. De quelle manière Alors, de quelle manière Violente ou pas violente C'est-à-dire. À travers la mort des gens, on est quand même avec un 20e siècle. Si les gens ne se souviennent pas du 20e siècle, il y a un problème quoi. Donc ne... l'histoire ne se répète pas. Elle bégaye Donc, par contre. Non, elle est irréversible. Elle est irréversible, elle est irrévocable, notamment quand une espèce disparaît, elle ne reviendra Alors, pas. Comme j'étais cheminot, je savais que au-dessus de table. Effectivement, il y a un barrage euh, qui est propriété de la SNCF, oui. qui produit du grand, mais qui est obligatoirement distribué par ODN. L'idée de la militarisation de la France à travers les centrales nucléaires oui. est une vraie réalité. Oui. Mais si demain le grand capital dit euh, « euh, ben, le nucléaire c'est has et on change à autre chose eh », et ben, ils feront autre chose. L'idée c'est de la soumission. Oui, Donc bien sûr. ces gens-là qui sont là, on les aide parce que c'est l'idée euh, de contre qu'ils ne soient qu soit plus soumis. C'est qu'ils soient soumis Non, il n'y a oui. rien de plus terrible. Ah oui, nous, on les aide oui. pour qu'ils non, soient non, assez, vraiment Le propos est philosophique. Oui. Il n'y a rien de pire quand on dit à quelqu'un « à genoux ». Oui, fais ceci, fais cela, aussi. ou, oui, ou va-t'en. C'est oui. -ce vrai, tu un ordinateur de quelqu'un. Ou de lui dire debout. Oui, mais c'est ce que je veux dire. C'est aussi terrible de dire à quelqu'un Lève-toi il marche. Ouais. En quelque sorte. Je sais pas... Tu... l'avais dit, qu'est-ce qu'il est, qu est plus facile oui, de alors, dire Je sais pas euh, ce qu'on peut euh, dire. Va au nuit deux. debout, lève-toi et marche. Voilà, alors je ne sais pas ce qu'on peut dire aux gens. Je ne sais pas ce qu'on peut leur dire. Et Peut-être qu'on peut leur dire qu'on ne peut rien leur dire. Déjà, ce serait intéressant parce que... Finalement non mais c'est vrai que les gens dans la misère bon qui c'est vrai ils sont soumis tout ça c'est terrible il faut lutter contre ça mais après je crois que l'erreur c'est de leur dire pour euh, peut-être rien dire quoi faut dire bah nous on veut euh on veut foutre le mec de Maus à la porte et puis après on prend les ronds et puis, puis je sais pas tu vois, alors moi mais faut pas, faut pas, leur, faut pas oui. se dire qu'ils vont faire des scopes ou des scoops alors moi aujourd'hui on m'a dit d'être humble et de, de me taire et de d'accueillir de l'humilité parce que c'est quelqu'un qui m'a dit que j'étais un crétin, qui connaissait rien à rien, donc je gagnerais vraiment ah beaucoup à fermer ma gueule une personne que je connais ah pas qui est venue m'écrire ça sur mon mur Facebook et donc et m'a elle m'a cité une citation, elle, elle m'a mis, pour bien expliquer qu'il fallait voter, elle m'a mis, un con qui vote vos ouais. deux intellectuels qui s'abstiennent. Et donc, un con qui, qui vote vos ouais. deux intellectuels qui s'abstiennent. Et tu sais ce que je lui ai répondu Je lui ai répondu que jusqu'à présent, dans l'histoire, quand on a commencé à criminaliser ou à se moquer des intellectuels, ça n'a jamais été bon signe. Ouais. Et, que, et que je trouve assez étonnant que des gens qui se réclament de l'insoumission mmh. osent sortir ce genre même, de même propos. C'est-à-dire, tu considères que euh, tu es un intellectuel en plus Non, non, cher micro, cher micro. Alors là, ça me fait bien marrer parce <cousse> que moi, ah. je ne suis pas une intellectuelle, et donc je vote pas, je boycotte, boycotte actif. Ah. Euh, le vote c'est dans la rue si tu veux lutter contre le FN c'est pas en t'amusant à voter pour le moins pire parce que sinon le plus méchant il va y être parce que Mélenchon Mélenchon, ah Mélenchon quand il cause, Mélenchon, tout le monde devient fan, mais ce sont que du blabla comment on peut, franchement, franchement depuis des jours et des jours là, la Mélenchonie elle monte, elle monte, elle monte alors j'essaye de rien dire parce que j'ai plein de potes qui sont dedans là, et donc euh, voilà, quand je parle de me fâcher avec mes potes hein, Et de toute façon s'il est lui, il s'en rendra compte, s'il n'est pas élu, euh, bah, ils s'en souviendront pas. Dans cinq ans, ils voudront voter encore Mélenchon. Bon, voilà, c'est la vie. Mais euh, quand même, tu as un gars euh, qui a fait plusieurs conneries. Ça, par contre, je m'en souviens très bien. Mais qu'est-ce qu'il a fait, sinon alors là il fait des discours, il promet, il promet mais putain ce sont des paroles des paroles dans un monde capitaliste le mec il a un ego gros comme une maison c'est à dire le gars il est voté pour moi, pour moi, pour mes idées à moi, à moi il met un hologramme, il va pas mettre quelqu'un d'autre c'est lui, c'est lui, c'est sa personne un mec comme ça c'est super dangereux mais c'est de, de la mégalomanie le mec si, si on veut le contredire il va faire une répression d'enfer ensuite les mémoires courtes les mêmes qui courent après Mélenchon ils ont voté Hollande. Ils étaient contents. Ils ont bu des coups quand Hollande est passé. Ah ouais, c'est passé quoi depuis la répression plus forte que sous Sarkozy, l'état d'urgence qui Zonaïe perdure et qui est même dans la, la, la, la Constitution maintenant. Les réfugiés qui se sont réveillés à coups de bottes au cul, etc., etc. Ah oui, mais c'est Hollande et Hollande bah, Hollande c'est le, le PS. On n'y croit plus. On ne veut plus voter PS. On vote Mélenchon. Non mais franchement, on se réveille. On se réveille. Alors là, il va y avoir des manifs contre les, euh, le Front National et le facho qui c'est le fasciste qui monte? Le ce week-end dimanche et lundi, voilà ça, ça c'est du boycott actif, ça c'est pas voter pour le moins pire, c'est faire faire agir. Et euh, le 22, bon il y a un truc, mais il y, y a bon les syndicats tout ça, mais je vais pas mal vous dire là-dessus. Mais voilà au moins ça c'est être dans la rue aussi. Et le 23, bah, allez à Bastille, allez à Bastille. Le 23 contre ce carnaval, contre ce clown des élections. Voilà mais purée, t'entends des trucs maintenant, tu lis des trucs sur les réseaux, ça m'a même pu être possible d'aller sur les réseaux, quoi. lobotomisé par Mélenchon. Mais vous voyez, franchement, un type, il parle, il fait des bons discours, il est doué pour ça, il, il apparaît comme le sauveur, ça vous paraît pas bizarre Je comprends pas. Vive le boycott oui, non, mais il y a, y a, on, on est en train de me dire, par rapport à la citation que j'avais ouais, dit c'est-à-dire, un, un, un con qui vote vos, vos deux intérêts Moi, je suis une con, une con qui, qui vote pas Non, mais, mais justement, notre ami, il dit, moi, je suis du côté des cons. Explique-toi. Il oui, y a des cons qui votent pas, qui boycottent actifs. Ça veut dire, souvent... C'est le mépris. Comptent, voilà, je n'aime pas le mépris des gens, y compris dans les milieux libertaires, euh, élections, pièges à con etc. Et alors Moi, j'aime ceux qui n'ont pas de bol c'est-à-dire ceux qui se tapent trois heures de trucs. Les euh, non, c'est l'idée, il y a l'aristocratie de ceux qui pensent, et oui. y compris dans les bureaucraties, oui. qui ont fait beaucoup de morts, etc., toi. de dire la base, je ne supporte pas le mot « base », et de dire euh, les cons et les autres, c'est-à-dire moi et les autres. Oui. Donc je rappelle quand même s'il y a deux, la trois télé. auditeurs, que ceux qui vont voter, c'est un vote narcissique. Ils vont voter oui, pour ce qu'ils ne seront pas ou qui voudraient se représenter. Donc, donc, ça veut dire, on va tenter un truc fait de bout de ficelle oui, avec quelques narcissique bureaucrates. narcissique pour des narcissiques. Oui, oui mais bien, bien évidemment. On tentera le 22. Moi, dans, là où j'habite, je ne dirais pas où, je vote avec mes pieds. C'est-à-dire que les gens oublient, mais parfois, ça explose. Tous oui. les 50 ans, on vote en faisant des petits pas ou en faisant du cinéma ou en faisant des euh, en produisant d'électricité ou, ou en servant un café. C'est-à-dire la vie fonctionne. Ah, et oui, actuel, comme les dirigeants ne peuvent pas dire aux autres, à la population vous êtes de trop, si oui. les 60 millions de personnes se barraient du pays, ils nous rappelleraient parce qu'ils ont besoin de nous. Voilà. Oui. Mais quand ça saigne, et eh bien comme en Syrie, on les tue, on les achève. Oui. C'est-à-dire qu'on est capable de dire au nom d'une politique qu'il y a 300 000 personnes. En plus, on passera et au suivant, on ne peut plus se permettre. Alors l'idée, c'est ne pas avoir le regard compassionnel de dire « parce que j'aurai une conscience », et eh bien les autres n'en ont pas. Qu'est-ce qu'on en sait Mais tout le monde a une conscience. Non, non, tout le non, monde non, a une non, conscience. Non, non, non, non. Pas... Alors moi quand j'entends que la proposition 62, je crois dans le programme commun, euh, moi je l'appelle com oui. comme la communication et puis main, euh, je sais pas, tu me mets ta main où tu veux, hein, et pas dans ma culotte. Et euh, eh bien ce programme, sa proposition 62, ce sera de rejoindre l'Alba. Alors il faut bien voir que. C'est un, un accord euh, entre pays dits bolivariens. Euh, donc, c ce sont des pays qui sont alignés sur la Syrie et la Russie. Et bien, moi, je dis à Mélenchon, j'ai souvent dit, j'ai rien de commun avec Mélenchon et j'ai rien de commun avec son programme. Mais là, réellement, c'est-à-dire, j'ai dit non seulement j'ai rien de commun, mais je dis, je suis carrément opposant euh, à Jean-Luc Mélenchon et je, je m'oppose rigoureusement. Euh, à cette euh, proposition et à ce, ce qu'elle révèle euh, de l'ensemble de la politique. C'est-à-dire que quand il adhère à la sortie du nucléaire alors que l'on sait que la politique de la sortie du nucléaire depuis plusieurs décennies, donc depuis de 30 ans elle n'a eu que pour seul résultat qu'il n'y a eu aucune fermeture d'installation nucléaire en France. Voilà ce qu'est qu la sortie du nucléaire. Eh bien moi je sais qu'aujourd'hui euh, Madame Royale. A promis juré, craché, qu'on allait fermer Fessenheim, ces deux vieux réacteurs américains, on allait les fermer en 2019. Mais de qui se moque-t-on de qui se moque-t-on C'est-à-dire qu'avant en, en, les élections de 2012, on nous a promis mordicus qu'on allait fermer tous les vieux réacteurs. Et Dieu sait qu'il faut enfermer plus de la moitié, hein, ceux qui ont plus de 30 ans. Et, et, et maintenant, et maintenant qu'ils arrivent à la fin de leur mandat, maintenant, maintenant qu'ils disent eux-mêmes qu'ils ne sont même plus au pouvoir parce qu'ils ne peuvent même pas filer 3 milliards d'euros à la Guyane, qui est dans une merde incroyable, ces gens-là osent dire que Faissonneix va fermer avant 2019. Et moi, je crois que les gens, ils doivent éteindre leur télé, couper leur radio, ne plus lire ces putains de journaux. -à ils doivent commencer à, à boycotter. Ces gens-là n'existent pas. Ils n'ont aucune existence. Moi, je suis d'accord avec mon ami Pierre. Ces gens-là n'ont plus d'existence. Vous croyez que François Hollande existe Eh bien, si vous coupez votre radio et votre télévision, si vous ne lisez plus les journaux, vous allez vous rendre compte que François Hollande n'existe pas. Qu'il est une création des médias. Et c'est la même chose pour Mélenchon. Et c'est la même chose pour les 11 candidats. Ces gens-là n'ont aucune existence. Ils n'ont aucune existence. Et c'est vous qui leur donnez une existence. Et donc, en participant à ce système, vous êtes en train de vous tuer. Vous êtes en train de vous coller une balle dans la tête. Et moi, aujourd'hui, j'ai entendu qu'il y avait une cheminote qui s'était suicidée. Et tous ces gens qui souffrent dans le travail, quotidiennement, tous ces morts, les médias n'en parlent jamais. Et moi, je suis outré de voir Mélenchon qui parle euh, à Marseille des gens qui se noient dans la Méditerranée. Parce qu'il est responsable. C est, c est, ce type est un apparatchi qui, depuis des décennies, a mis en place toutes ces politiques qui font qu'aujourd'hui Aujourd'hui il y a des putains de Syriens qui finissent au fond de la Méditerranée et je lui, je lui nie le droit d'essayer de, de, de s'entourer de d'une espèce d'aura humanitaire en parlant de ces gens, parce qu'il n'a pas à en parler. Moi j'estime quand on soutient le régime d'Assad, quand on soutient la Russie de Poutine, on doit fermer sa gueule, on doit fermer sa gueule, on, on, on doit boire sa honte, on doit boire sa honte, mais on n'a pas à parler. C'est comme si moi je me mettais à parler des Ralphes du v Veldiv, hein, comme, comme l'a fait l'abominable Marine Le Pen. C'est une honte. Ces gens-là, ces gens-là, c'est eux qui doivent se taire. C'est eux qui doivent se taire. Ouais, justement, bah, je voudrais prendre la parole par rapport à ce que tu as dit. En fait, euh, suicide. Euh, bon, il y a quelques, quelques temps, un délégué suite à la répr représentation, répression de notre direction. Euh, a franchi une cap, c'est-à-dire qu'il s'est foutu en l'air en... au passage d'un train de il en est mort, malheureusement on ne peut pas revenir euh, dessus il y a eu un deuxième cas qui s'est produit vendredi euh, dernier vendredi dernier à Paris Saint-Lazare au cinquième étage au RH une femme de, 40, de 41 ans s'est ouvert les veines je l'ai appris vendredi soir euh, à la maison vers 20h parce que j'avais reçu par mail de la part de Sudrail, justement un communiqué, parce qu'elle avait envoyé un mot à un de mes voisins qui se trouve euh, au CHSCT pour expliquer son geste et elle avait désigné les responsables par écrit sur le tableau, donc les faits sont là, il y a véritablement une souffrance au travail et, et ça va très très loin. Parce que bon, là, on essaye un peu de faire de l'humour sur, euh, sur notre société, sur notre époque. Moi, je considère que nos vies, on nous les vole dès la naissance et ensuite on les exploite. Alors, on se réunit ensemble, on essaye de faire évoluer des choses parce qu'on a des émotions, on a des sentiments, on a tout, tout un tas de choses sensées et raisonnables. Mais malheureusement, que font les gens bah Devant ces faits d'actualité, bah ils rentrent chez eux, ils baissent les bras, ou ils vont voir autre chose, la fuite en ils avant. Ils se divertissent. Où ils se distraient, comme oui. tu dis. Ils s'échappent de leur quotidien, alors qu'on sait tous pertinemment que nos vies sont volées depuis euh, notre, notre naissance jusqu'à la fin de notre vie, et, qu et après qu'on les exploite. Donc voilà, je voulais rendre hommage à ma collègue de 41 ans qui, qui s'est ouvert les veines euh, par rapport à une souffrance vécue que je connais très bien dans le monde du travail. J'ai quand même 26 ans euh, d'entreprise. Enfin, dans cette entreprise. Et euh, ben, le gros mot que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le mot racisme. Voilà, parce que c'était une personne de couleur qui souffrait de racisme. Et c'est pour cette raison-là qu'elle s'est ouvert les veines. J'ai honte de mon entreprise pour qu'elle en arrive à cette extrémité-là. Parce que je sais ce que c'est, je suis passé par là. Voilà, je rends hommage à ma collègue. Et Pépi, il n'a toujours pas démissionné, M. Guillaume Pépi. Moi, j'aimerais savoir comment ça se fait que M. Guillaume Pépi, avec euh, les trains qui se retournent sur des quais, qui fauchent des gens... Comme, comment est-ce que ça se fait qu'aujourd'hui bien bien sûr on a, on a en banlieue, on a eu des, un, un problème de, de, de rails qui, qui était mal boulonné. Euh, on, on a fait un manque d'entretien dans des de banlieues et il y, y a eu des gens qui ont été tués donc euh, on met en danger la vie des banlieusards, la vie des travailleurs pour des problèmes d'investissement parce, parce que la direction commerciale SNCF elle préfère investir dans le TGV que va prendre euh, le, le, le cadre d'une grande société qui va rejoindre sa résolution Secondaire dans le Je sud, comprends. et alors que le, le type en banlieue lui il est en danger, oui, c'est une société un peu bizarre pour redire le collègue ce qu'a dit le collègue Cheminot, c'est quand le, le, le collègue s'est suicidé euh, il y a à peu près 15 jours ou 3 semaines rapidement il y avait mille cheminots et d'autres autre choses que des cheminots dans la gare pas un policier en vue pas un policier en vue ça veut dire que quand nous serons dans la rue le 22, ça sera mis au compte de ce que tu viens de dire on est dans le truc dans cette société un peu bizarre quand même Qu'est-ce qui se passe quand on dit que les gens ont une résidence secondaire Secondaire, hein Oui, secondaire. Un secondaire, c'est-à-dire que bien. les gens sucent toute leur vie pour quelque chose qu'ils appellent secondaire. Oui, exactement. Donc, vaut mieux vivre bien là où on est, c'est-à-dire primaire, on est bien dans ça Ça veut dire quoi Toute Moi, une veux... vie à faire des allers-retours en euh, voiture, etc. C'est une vie de fou. Ben, c'est la câble. Euh, ai, d'ailleurs, des transhumants, ça veut dire qu'on a remplacé les moutons. Quoi. Mais en oui. fait, il faut vivre dans la cave. En fait, il faut vivre dans la cave. Je pense que c'est la... la cave. C'est d'ailleurs la cave sur bif, en quelque sorte. Oui. C'est-à-dire <rire> que quand je regarde dans Paris les gens qui ont des 4x4 euh, oui. euh, noirs qui font briller, ils astiquent leur cercueil. Quoi. Enfin, oui, et oui. patati. Donc. Je suis un peu comme Pierre, c'était, il faut aider les gens par solidarité et laisser les choses se faire. Ouais. Ah, C'est-à-dire faut créer euh, des dispositifs euh, de Il oui, pour créer des dispositifs non, de, non, de non. bordel, pour créer une agora permanente de bordel. Oui, mais j'essaie de C'est ce, ce que j'expliquais un insoumis à lui. Là, oui, mais ce que je veux dire... C'est intéressant ce qui m'a répondu. Non, il y a quand même une constante quand tu dis on hérite dès la naissance. Oui mais il y a une constante. Depuis toujours, il y a toujours les classes dangereuses. C'est-à-dire, nous sommes des classes dangereuses. Non, non, c'est pas nous qui le disons. Bah, je ne suis pas très dangereux. Roger, je sais que peut peut Mais moi. Clo, clos peut-être. <rire> euh... non, non, non, non, non, je ne suis pas dangereux. Non, non, non, non, mais je le dis vraiment. Je... Non, le... C'est pas par de Pierre, pas, pardon, me dis, Pierre. Il y en a un qui n'est pas dangereux, c'est bien moi. Pierre, globalement, dans l'idée de la production, c'est ceux qui produisent les esclaves qui sont dangereux, vu de la fenêtre. C'est pour ça que certains syndicalistes, au lieu de parler de leurs collègues de travail, parlent de la base. C'est ignoble. C'est-à-dire, des bureaucrates qui parlent de la base, ils situent Ah, c'est Non. Al-Qaïda parle toujours de la base. Al-Qaïda, ça veut dire la base. Laisse-moi terminer, mon petit Al-Qaïda, ça veut dire la base. Oui, non, mais moi, je... Je, ça vrai, je pas ne pas suis rentrer. pas polyglotte. Ce oui. que je veux dire, pour Temps. les collègues qui auraient une, version, une, une, une tentative petite bourgeoise de vie, quand quelqu'un parle là-bas, c'est que lui se situe géographiquement au sommet. Oui, dessus. Oui, dessus. Donc ça me pose un problème. Ben, est non, je ne suis pas... Euh, euh, chacun sa façon de penser. Mm. Que ça soit ou qu'elle ne soit pas, ce n'est pas, c'est une réalité. Donc... Il faut relire les poèmes c'est gratuit alors si on dit ouvrez les yeux cassés de la télé regardez plus internet c'est du même ordre hein. euh, ça veut dire c'est pareil donc il faut faire des choix dans moi les choix c'est pas c'était mieux avant mais pour l'instant aux dirigeants et aux bureaucrates, rien n'est joué, on verra bien ouais, moi je pense que c'était mieux après c oui c'était mieux, mieux après, après. je oui, pense je... c'est hyper intéressant je suis d'accord avec toi parce que je crois que lespace passe temps c'est quelque chose d'hyper compliqué maintenant tu vois. Il y a il n'y a, a pas avant et après il y, a, il y a avant et après qui est après et qui est avant c'est pour ça que dire... c'était mieux après je, bien. Je, je crois qu'on va appeler ouais. avant ouais. Eric Pététain pour qu'il nous parle de l'après oui. Oui, oui, oui, parce, oui, oui. parce que ce qui est intéressant oui, c'est oui, qu'actuellement il y a des gens justement sur les ZAD qui oui. vivent dans, déjà, déjà dans l'après c'est-à-dire eux ils sont déjà ouais. dans la société après, ça, après. après ils, ouais. ils, sont, ils sont dans le vrai ils sont presque atemporels ils sont presque atypiques c'est-à-dire qu'ils ne sont pas attachés à un lieu ils sont attachés à une idée et c'est parce qu'ils sont attachés j'ai une idée ah, que ils sont déjà dans la presse, dans tout lieu. Je me méfie de la vérité. Mais non? la vérité, ça, c'est comme France Inter, oui. ça sonne. Ah, Alors, ah et ben ouais, voilà. Mes rêves. Oui. Euh, tiens, je te passe euh, notre ami oui. Roger. Oui. Comment vas-tu, euh, oui. Eric? Oui. Allô? Mais, ça sonne comme France Inter. Vous avez oui. vu? T'as fait du pute parce que ah, France Inter, oh oui, ça, fait ça, ça, fait ça, ça fait ça. Est-ce que tu peux pas? Est-ce que si fait parler Eric, non, mais C'est juste un détail. Comment vas-tu, Eric? Ça va bien, oui, oui, au pied des Pyrénées, dans notre, notre petite ZAD de, de bordère. d'air, euh, ah, les chaises. génial. On t'entend très bien, j'espère que tu m'entends. Moi, je voulais te poser une question, parce que j'en ai parlé au début de l'émission, par si rapport à. Euh, oui. oui, voilà. C'est-à-dire que je, je disais que toi, tu étais déjà dans l'après, justement, tu nous appelles d'une ZAD déjà. Donc, tu es déjà dans le, monde, dans, dans le monde à venir, mais dans le présent, tu y es déjà. Et, et, et je, je voulais te remercier déjà, du, parce que tu, je sais que tu vas m'envoyer les coordonnées de, de Pierre Hurmis, l'avocat qui a obtenu ta relax. Oui. Et je voulais que tu nous parles de... Euh, en fin de compte, euh, ils ont reporté ton interrogatoire policier par rapport à, à tes non-billets de, de transport toujours gratuits. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ça à mon avis c'est bien pour vous oui et oui, oui, oui, eh bien pour la deuxième fois euh, comme je suis un adepte effectivement euh, des TTG, des trains du long gratuit et que comme de, de nombreuses personnes vivent en dessous du fait de pauvreté euh, pour, et n'ayant pas de voiture euh, pour nous déplacer euh, il reste que le train c'est le moyen de, de transport le, le moins polluant et donc euh, je le prends euh, sans payer depuis de nombreuses années et je, je me suis arrêté une nouvelle fois puisque la ncf a a un peu retiré son dispositif de lutte contre les fraudeurs et euh, je me suis fait arrêter à Vierzon euh, il y a un mois et demi de mois ah, et, et j'ai été convoqué et euh, je devais être convoqué j'ai été convoqué par la police puis en fait quand ils n'ont pas trouvé la personne qui devait m'interroger donc ça a été ça a été reporté à une date ultérieure. Ah, la date est ultérieure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date de fixer Est-ce que tu est es, est es au courant mais, Moi, J'ai vu quelque si qu chose d'assez drôle sur la fraude. J'ai vu une affiche oui. avec euh, « Fraude François ». C'est-à-dire que c'est une affiche de François Fillon qui avait la tête de Claude François. Et qu'est-ce que ah. tu en penses C'est-à-dire qu'on poursuit pour « fraude ». Le, le pauvre gars qui n'a pas les moyens de se payer un, un billet de train, et pendant ce temps-là, il ben, y a des gens, eux, qui, qui, qui fraudent des. des... J'ai cru comprendre quand même que c'est oui, des centaines de milliers d'euros, oui, c'est pas des millions oui, d'euros. De mais ils payent leur ben, ils ont les moyens de les payer. Est-ce que, est que, euh. est que tu aimerais pas avoir un, un salaire réel pour ton emploi réel, en fin de compte, de travailleurs pour l'intérêt général Ils payent pas leur billet de train. Oui, c'est grave euh, hein. Oui, alors ça, l'inégalité. Euh devant la ju devant la justice c'est toujours la même effectivement pas, les petits délinquants sont toujours plus sévèrement punis que les délinquants en col blanc et et en fin de compte, voilà. ce n'est pas de la délinquance, c'est du militantisme, parce que tu as fait le choix plus. de payer, parce que tu ouais. veux les transports toujours gratuits. C'est-à-dire que mmh. tu es parti, moi j'ai été cheminot, notre, notre ami, Bamar ben qui vient de nous parler de sa collègue, qui s'est malheureusement coupé les veines, parce qu'à l'intérieur de l'entreprise SNCF, visiblement, ne, ne, ne pas être blanc, et un homme blanc, ça pose un problème, euh, mmh. aujourd'hui les cheminots le savent très bien, s'il y a la gratuité des transports, ils savent très bien qu'ils vont continuer à percevoir leur salaire. La gratuité des transports, c'est tout simplement la reconnaissance de services publics et d'intérêt général qui a à faire en sorte que les gens puissent se déplacer par le train plutôt qu'en voiture et donc à partir de là, l'État répartit la richesse et fait en sorte que les trains puissent rouler sans qu'il y ait à payer de billets. Et, et toi, tu milites oui. pour ça. Et donc, ils reportent ultérieurement, tu penses qu'ils qu vont attendre que les déchéances pestilentielles Soit passé pour essayer de t'embastiller à nouveau C'est possible, oui, oui, je pense que avant les élections, je risque rien. Si tu as été convoqué et qu'ils sont pas là. Oui, mais dans ce cas-là, c'est pas valable. Mais non, mais moi, je suis sérieux, t'as pas y retourner. Et on verra si effectivement la justice applique envers moi le nouveau code de de répression envers les fraudeurs qui s'est nettement euh, durci. accentué. Est-ce est voilà, que tu est peux m'appeler, nettement... est-ce que tu peux me faire la promesse de, de me joindre dès que tu auras la date pour qu'on puisse créer une mobilisation pour revendiquer euh, les transports gratuits. Parce que moi, je pense qu'il faut vraiment mettre ça au niveau militant. C'est-à-dire il faut sortir de l'idée euh, euh, on va euh, criminaliser le type qui ne prend pas de billets de train. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent au RSA, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus payer de billets de train alors que le train doit ah être un oui. transport populaire. Et, et, et mmh. il faut refaire du train un transport populaire. Il faut revenir, je dirais, oui, au programme du Conseil National de la Résistance sans le CEA. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, à partir du moment où on a commencé à travailler dans les technologies mortifères, moi je crois qu'il faut quand même euh, euh, ramener euh, des choses. Alors, il y a quelqu'un qui... Oui, euh, le programme de la résistance, etc., Donner aussi, il faut mesurer ses propos, les cadres pour aller au travail étant en première classe... Les maîtrises ah ouais. étaient en seconde et les ouvriers en troisième classe. C'est-à-dire que les gens qui s'étaient battus se retrouvaient en troisième classe. Et oui, on pouvait toujours la fameuse base, confuse communiste-anarchiste, le capitaine n'a rien à foutre, même de droite, tu mais te y y a, y a, en troisième classe. Mais il y a toujours et des classes en TGV Quand l'État bourgeois a dit on supprime la troisième classe, un parti a protesté. C'est le Parti communiste. Il disait mais alors on place les maîtrises. Avec les ouvriers, dans les couches moyennes, ou avec les cas C'est Une seule classe suffit, on arrive à la même heure. Il ne faut plus de classe du tout, donc effectivement, il faut demander les transports toujours gratuits, il faut demander la suppression des premières classes, il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus ah, de oui. classe dans les trains. Et effectivement, cette espèce d'apartheid social, euh, il faut y mettre fin. Et c'est assez étonnant que tous ces gens qui se disent de gauche, qui te pensent des pseudo-programmes communs, qui sont extractivistes, productivistes, euh, capitalistes, et qui se prétendent anticapitalistes, propose de proroger cette société de merde avec des classes. Oui, oui. Vous savez, dans le milieu cheminot, les contrôleurs connaissent. Quand, le, quand les contrôles arrivent, et je parlerai des contrôles, la, la, la fraude n'est qu'un prétexte. Pour contrôler les, des, des contrôles de masse, ils s'en foutent de la fraude. Ce que je veux dire, c'est-à-dire dans les couches moyennes que vise Le Pen, mais elle n'y arrive pas quand même, c'est-à-dire que quand on est des qu'on montre une carte rouge, ah, c'est autre chose qu'une carte d'ouvrier. Je dire comprenez ce que ouais. je veux dire Ça veut dire qu'on est, est pris comme un produit, comme les autres, les masses, voilà, les masses. Donc, je rappelle quand même, même pour la sécu le Conseil National de la Résistance, c'était le Parti communiste qui négociait avec l'extrême droite comment remettre les gens au travail après la boucherie de 45. toi. il faut toi. arrêter les conneries. Mais, mais alors donc tu nous appelleras dès que tu vas mais, avoir la date de cet interrogatoire parce qu'il oui. faut, il faut pas laisser moi, passer ça. Moi, je sais quand même à l'interrogatoire. Si tu as été convoqué et qu'ils sont pas là, c'est pas mal du... de retourner. Parce que si on est convoqué, oui. moi c'est pas mon problème, si je suis convoqué à la NPE, moi j'y vais, j'ai un tampon, oui. vous êtes venu, après oui. si je suis parçu, on va pas te de tes TSMU, moi je pense qu'il faut que toute personne qui est convoquée, qui est parsu, demande une indemnité de convocation. Parce que oui. c'est quand même du temps. C'est-à-dire oui. il faut établir un tarif, je sais pas, bon, la première fois ils sont pas là, ok, bon ça c'est normal, ça peut arriver. Il, un il, billet peut, de train, les retours. Voilà, voilà il, peut, il peut avoir mal aux dents, il peut, il peut être en dépression. voilà, mais je pense que quand tu es convoqué, si on te reconvoque, moi je pense qu'il faut que la CGT... Et le mouvement des chômeurs demande des indemnités de convocation. On ne va pas passer son temps à être convoqué s'il n'y a personne. Ils te payent tu ton vois? billet de train bah Non, des... parce que ça, c'est leur responsable. S'ils sont convoqués et qu'ils ne sont pas là, c'est pas normal. Et ils te payent ton billet de train pour te rendre à la convocation Voilà. C'est convocation debout, maintenant. Eric, est-ce qu'ils te payent ton billet de train pour te rendre à la convocation non, non, ils ne fournissent pas de Alors comment, comment ça se fait C'est-à-dire tu es à leur disposition et, et tes, tes moyens financiers sont là. Te... C'est-à-dire que toi. En fait, moi excuse-moi, je ne je veux pas te donner conseil, donc moi je serais resté moi franchement, si je suis convoqué que les gens, moi je m'en vais pas, je reste, j'attends que la personne soit là. Je vais pas faire tout le temps un tour. Donc je reste une semaine dans le commissariat. Bah oui, mais pourquoi c'est C'est pourquoi c'est pas normal Moi si on me que les gens sont pas là, moi je reste. Ben non, c'est quoi ce bordel Après les gens rentrer, sortir, et puis après il faut prendre le bus, le métro, ça pollue la planète. Donc quand on est convoqué, on reste. Voilà, on sort plus. Non Je pense comment ça se passe D'ailleurs, je pense plus j'y pense, on va tous tenter de le d'être convoqué au commissariat. Oui, en fait, mais moi, on est tous moi, ce que ouais. je pense, c'est que on tu nous donnes la date et, et effectivement, il faut faire en voilà. sorte la prochaine fois qu'il qu y ait plein de gens qui t'accompagnent et, et, qui, et qui demandent à être interrogés et convoqués. convoqués. Voilà. Convoqués. Parce que, ouais. parce que c'est, ouais. j'estime que moi, euh, j'ai, entendu parler d'aucun commissaire de police qui a, con, qui a convoqué François Fillon. Oui, bah, si, euh... si, si, si, euh, mais il, il, il, il y est allé Bah ben ben ben, ben, si, ben si, il n'y il il parlerait pas. Ah, il a dit qu'il ne parlerait ouais, pas. A, parce bon. a convocation de pas parler. Alors donc, tu peux très ouais. bien t'y rendre aussi euh, et, et, ne, et, ne, et ne pas parler. Absolument, ah, oui. oui. Et comment ça se passe actuellement sur la ZAD de Bordère Vous avancez dans les plantations L'ambiance Oui, oui, oui. On a un joli jardin potager. On est en train de retourner la terre tranquille. Non, ça euh, euh, et on commence à planter, ouais. ouais. Et, et, et, on tout et, et, bon, bah et moi, euh, je... par contre, le maire, euh, le maire de Tarbes, pour pour de pour Tous les maires, pour pour pour pour pour pour pour pour pour pour pour le pour pour pour et on pour pour pour pour pour pour pour pour pour pour pour matin parce qu'ils sont en train pour de, de vous expulser de la ZAD de pour Il a été convoqué Il D'accord. Euh, oui, oui, oui, on a pris rendez-vous avec lui. Là. Ah, ah c'est vous qui vous déplacez, c'est pas lui qui vient vous voir. D'accord. Bah, il a des règles là. Bah, -tu, oui, bah, moi, moi je sais qu'une fois Jésus, on lui avait dit il ouais, y a un tel qui veut te voir, bah, il, il, Jésus a répondu bah, s'il veut me voir, bah, il vient me voir. Hein. Ouais. <rire> voilà, moi, moi, moi, moi je pense que tu devrais avoir cette réponse vis-à-vis -vis du maire de Tarbes. C'est-à-dire que c'est lui qui mmh. doit venir vers toi et non toi qui dois aller vers lui. Et parce que tu as des choses à lui dire par rapport à la Zad de Bordère. Not, notamment non, oui. que plutôt que d'essayer de vous dit, expulser, oui. il, de, il devrait plutôt vous donner un, un droit d'y être et que, euh, et que, et que justement, c'est lui qui est de en dehors de quelque chose vis-à-vis -vis de vous parce que c'est vous qui avez quelque chose en fait, à lui apporter. En fait, et tout. Moi je suis du coin je pense que le centre Il des mains, dont on a l'expulsion de pour, pour de lapin, je sais pas ouais. quoi, ça devrait devenir un centre de convocation. Parce que ça c'est hyper intéressant, on crée des centres de convocation qui ne servent à rien. Avec un million d'eux, ils ouvrent une maison de centre de convocation et là tous les gens qui sont convoqués ils viennent et même ceux qui ne sont pas convoqués ils viennent. Il faut multiplier les centres de convocation. Parce que s'il y a des centres de convocation partout, après, les gens, ils pourront aller dans plein d'endroits. Ça se transforme en ah, Voilà, on hein. ne faut pas, faut pas laisser <rire> à, à, à la police et à la NPE le mode <rire> de la convocation. convocation. Non, mais un camp de convocation, on n'est pas obligatoire. mais pas obligatoire. <rire> tu vois bon, bah, Eric, voilà. euh, ouais. là, là, je vais essayer de faire en sorte que tu puisses avoir l'antenne pour toi, pour dire ce que tu veux. Euh, si tu as un message à passer, c'est le moment. Au... C'est bon, je, je vous rappelle jeudi prochain. Ah tu nous Sinon j'incite in, tout le monde à venir sur la ZAD euh, de Bordère, de Bordère oui. bien sûr, euh, et celle euh, voilà. Et qui a Parce qu'on n'est pas très nombreux à l'heure actuelle et quelques bras supplémentaires, quelques bonnes volontés supplémentaires nous feraient du bien. Et ben moi, je... On a une vue magnifique sur les Pyrénées. Eh bien moi j'ai ah, oui. l'intention, mais il va falloir que je trouve le créneau, mais de, de descendre vous voir là-bas, en espérant Génial. que que le maire de Tarbes ne va pas... Euh... D'autant plus qu'on oui. pourrait participer au du tournage, je ne sais pas quoi. Oui, oui, oui, a oui parce qu'on y a, y a, a, on essaye d'organiser euh, grâce à toi en partie quelque chose par rapport à la communauté maïs de l'Escarpeau dont on a parlé tout à l'heure. Ben, je, je te remercie, oui. Eric, et on reviendra vers toi la semaine prochaine pour euh, savoir ce qu'il en, qu en est de la vade de Bordère et, et de la convocation et, et, de la et de tout ça. Merci, Eric. Ok, a plus. Bisous. Ciao, ciao, bisous. <rire> Merci. ne oui. passe à Anne. Yes. Le maire est... Non. Le maire, il est président du conseil général, non Je, je non, ne sais pas du un tout un... si le maire de Tarmes Mais est... Voilà, on parlait tout à l'heure, on évoquait que certains euh, maires de grandes euh, grande communes ou des présidents du conseil généraux se comportent comme défaut d'eau. Si euh, Pétain est admin, administré comme un autre, tu as raison, le maire peut se déplacer. Il Bien peut sûr. se déplacer. Et donc... Je ne dis pas, que, comme Shakespeare, qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Là, euh, c'est au moment de. à quand l'élastique social va péter. Jusqu'à quand C'est-à-dire, euh, ce qu'on disait, quand pétait un disait le train gratuit à raison, c'était une revendication en 1970 des organisations syndicales. Qui Attends. paye le train Qui paye le train, oui, qui paye, qui paye le train Les patrons ou l'ouvrier. Oui, exactement. Alors, ce qu'on peut voir pour bon, tout le monde... Mais Macron veux... veut retirer oui. la part transport des, oui, des patrons. Il ah, faut ça pas le dire. Et encore plus humiliant, il s'arroge dans toutes les gares principales parisiennes ou de grandes communes pour transformer les points de départ et d'arrivée en supermarché. Mmh. obstant que les gens n'auront plus le temps, ils feront leur cours, il y a quelque chose du million, millions. Quoi. Bien sûr, ils oui. se foutent de la gueule du monde. C'est le mercantilisme généralisé obligatoire. Non, Donc, mais je me dire, dire aimablement. Ça, ça, oui. oui, mais dire. Non mais, et... On peut mais... Non, je... non, mais parce que c'est vraiment Non ce mais c'est souvent, quoi. Et c'est crevant parce que chacun est différent ce je veux dire. Les, personne n'est dit. Qu'il vote Mélenchon ou pas. La réalité On en revient après la catharsis des présidentielles. Exactement. Voilà. Mais elle est déjà là. Elle n'est jamais partie. Voilà. Cette femme de 40, 41 oui. ans qui, qui s'est ouvert les veines, c'est ça la réalité, bordel. Il n'y a pas autre et, chose. Et les gens qui ont, ont été votés de France Télécom oui. euh, et des suicides qu'on ne connaît pas. Quoi. Oui, bien sûr. Et Tous les, les suicides qu'on connaît pas. Il y a des rapports de gendarmerie qui disent qu'il y a un certain pourcentage dans qui de la route, c'est des gens qui délibérément se euh... délicitent. Bah, bien sûr. Alors, Pierre, tu, tu, tu as alors, un scoop. Ouais, J'ai un scoop par rapport à l'Amérique de Jusqu'au 26 juin, le musée de Tarbes expose les peintures de Jean Sassiletti, peintre né à Tarbes en 1882. Alors, après, Google indique, donc Tarb, site officiel de l'Amérique. Hein, donc, exposition de la mairie. Et après, il y a écrit Gérard Machin, est en 444, est maire de Tarbes. 54,3% des voix. Il a été. Après, je continue à lire. Le maire Gérard, déjà visé par une enquête pour favoritisme. Après, ça continue. Maire pendant 18 ans, a laissé à table d'importantes factures. Dans un courrier adressé au maire des communes, yania, maire LR de Tarbes a été mis en examen. Mi-mai par le juge. Après, il pas été convoqué tout le temps. Alors, soupçonné de travail dissimulé, le maire de Tarbes est mis en examen. Voilà. Alors, c'est intéressant par rapport oui. à la convocation, c'est ouais. pour ça qu'il ne peut pas euh, convoquer Eric, il ne peut pas y aller parce oui. que d'abord, il expose les œuvres du peintre machin dans la mairie, déjà c'est du boulot, il les a ouais. cachés, et après, s'il est tout le temps convoqué pour travail dissimulé, il ne s'en sort pas le maire de tard. Donc, en fait, je pense qu'on devrait appeler de, le maire de Tart. Alors, je sais pas, il y a peut-être un truc à faire avec peau de lapin et le maire, peut-être qu'on peut créer, non, mais un centre de convocation où on mettrait le maire de Tard, Eric Pététin, la SNCF, tout le monde est convoqué. — Et on fait une convocation permanente. Voilà. Bah, — C'est une excellente idée. Ouais, moi, moi, je, moi, je crois que pour terminer cette émission, je veux juste dire un mot. Ouais. Je veux remercier Ali et les trois jeunes qui sont malheureusement encore en prison dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite parce que c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. C'est grâce à tous les prisonniers politiques partout dans le monde et en France. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, on a des prisonniers politiques qui sont depuis des décennies en prison, dont certains devraient être libérés, comme Georges Ibrahim Abdallah, qui est encore en prison alors qu'il devrait être libéré. Et donc il faut, il faut parler de tout ça, il faut parler de tout ça, parce que pour moi, il n'y a pas de bons et de mauvais prisonniers politiques, il y a des prisonniers politiques. Et il y a des droits communs qui sont, qu'on appelle des droits communs, mais qui sont des droits communs à cause d'une politique. Hein. Si t'es pauvre à la rue, t'as une chance en deux d'aller au placard. Exactement. Aujourd'hui, la majorité de la population carcérale l'est effectivement pour oui. des problèmes sociaux. Voilà. Donc, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine, euh, en, en espérant ben, oui. que je ne me ferai pas écraser par un autobus, et On vous non plus. Voilà. Bonne provocation. Bonne soirée. Bonne provocation.